Il est reconnu qu'une lecture rapide et efficace passe par la faculté d'anticiper, c'est-à-dire de chanter le contenu d'une mesure tout en regardant à l'avance le temps ou la mesure qui suit. Le solfégiciel propose une fonctionnalité permettant de travailler cette aptitude. Dans le tiroir Options d'affichage, cochez l'option Masquage progressif de la mélodie. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci majuscule H. Une fois la lecture lancée, le solfégiciel masquera à chaque fois la mesure en cours de lecture. Ceci contraint alors le lecteur à regarder la partition à l'avance, avant que celle-ci ne soit masquée.